Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de mon livre L'intelligence intime, libérer votre désir et inventer votre sexualité. Il vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Et je suis tellement, tellement heureuse et tellement fière. Ça fait plus de deux ans que je travaille à l'écriture de ce livre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un petit aperçu de toutes les bonnes choses que vous allez trouver dans ce livre. On va parler de comment découvrir la jouissance et de ce que ça veut vraiment dire jouir. Parce que non, jouir ça ne veut pas dire orgasme et vous allez découvrir pourquoi. On va parler des super pouvoirs de notre corps orgastique. Le chapitre 2 s'appelle « Notre corps a des super pouvoirs orgastiques ». Chapitre 3 « Envie d'avoir envie » parce que parfois c'est compliqué. Chapitre 4 « Suivre notre boussole intérieure ». Chapitre 5, une sexualité qui fait du bien. Chapitre 6, l'anatomie du plaisir. Est-ce que vous savez exactement ce qu'il se passe ou quoi, comment, pourquoi dans votre système plaisir et votre système excitation Chapitre 7, un chapitre vraiment très important qui s'appelle « Détraumatisons-nous » pour guérir, pour comprendre le trauma et pour guérir du trauma. Chapitre 8 s'appelle « Te dire que » sur la communication, sortir du silence, sortir de nos peurs. Et chapitre 9 s'appelle « Toi et moi, vraiment là, ensemble, un chapitre sur l'intimité, la connexion et la tendresse. » Et donc voilà, dans ces 9 chapitres, vous allez découvrir comment cultiver votre intelligence intime, comment libérer votre désir et inventer une sexualité qui soit vraiment jouissive épanouissante pour vous, dont vous avez envie, qui ne colle pas aux règles, qui ne colle pas aux cadres, qui ne colle pas aux attentes, aux modèles, à l'obligation, rien de tout ça qui vous fasse vraiment, vraiment du bien. Vous pouvez trouver le livre dans toutes les librairies, sur Amazon, sur Lisez, sur la FNAC, un peu partout. Euh, N'hésitez pas à l'acheter, c'est une super moyen de me soutenir. Et puis laissez des commentaires aussi sur Amazon, sur la FNAC, là où vous l'avez acheté. Quel moyen incroyable de me soutenir. Et pour ceux qui veulent découvrir un peu plus ce qu'il y a dans le livre, j'ai fait une autre vidéo sur YouTube où je lis un extrait du livre. Je vous invite à la découvrir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je vais faire plein de vidéos prochainement sur toutes les questions que vous me posez. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les dans la description. On se retrouve très bientôt. Au revoir.